Je suis euh, Joël Pasquet, euh, j'ai 53 ans, je suis maire de Cormeray depuis 2008 et euh, à part maire, je travaille dans l'informatique, donc euh, dans une société, on va dire, de une société de service. Ok, c'est Qui... une ville de combien d'habitants Cormeret, c'est une ville qui doit faire... Enfin, terme ville est un grand mot. est un village qui fait à peu près 1520 habitants. D'accord. En sera un petit peu plus dans quelques mois, parce que là, on a un nouveau recensement. Mais normalement, ça doit être à peu près 1520 habitants. Donc, c'est une ville qui est en pleine restructuration, parce qu'effectivement, on a beaucoup de, beaucoup de nouveaux arrivants. C'est un village qui rajeunit, on a énormément d'enfants et voilà, il faut bah, payer à tous leurs besoins, aussi bien au niveau infrastructure qu'au niveau scolaire.